Bah voilà hey Comment ça va Leila lassouar Le le bien le bien le bien. Alors, j'étais en train de parler de toi en disant que euh, tu, tu étais dédiée à tout ce qui est euh, l'aide, euh, la relation d'aide. Et donc elle a pris une femme. Elle dit qu'elle le Canada, m'arrive qui est Parce que ton parcours, tu l'as d'abord démarré au Canada. Et pour que les gens sachent un petit peu ton parcours, petit du Canada, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené au Canada et surtout qu'est-ce qui t'a ramené au Maroc. Ben, le Canada, ça a été tardivement quand même, ça, fait, quand même pas, ça fait une vingtaine d'années seulement. Mais avant, c'était au Maroc, évidemment. Tous mes départs ont été au Maroc. J'étais dans d'autres domaines. Et puis un jour, euh, bah, avec toute de petite famille, mon mari et mes enfants, on a décidé d'aller au Canada. Et c'est là où j'ai repris mes études et je me suis remise euh, donc dans ce domaine de l'humain qui me passionne, parce que l'humain, euh, j'aime l'humain, donc euh, j'ai pu vraiment euh, faire de ma passion faire un métier. Comme quoi, Merci. le Qaraïen, à tout âge, on peut démarrer pas à 18 ans, on si elle au 25 ans, avec trois enfants, années, trois enfants, machin, ouais. trois enfants, reprendre des études, et je vous assure, il n'est jamais trop tard. Faire. Quoi, ouais. La réveille de mesliquée, il se cache derrière les excuses, sans faire exprès, ouais, j'ai pas d'argent, ouais, c'est trop tard, oui, je suis trop vieux. oui, je suis trop jeune, oui, non, voilà, il y a toujours la possibilité de démarrer à là, de tout âge. Alors, et le Canada, tu as fait quoi alors comme formation Alors, ben, j'ai repris l'université et puis, euh, voilà, une dizaine d'années à peu près, j'ai repris, euh, enfin, je me suis intéressée à tout ce qui est de développement personnel. C'est-à-dire que j'ai pu mettre des définitions sur des choses que je faisais avec mon entourage. Euh, dès qu'il y avait un problème dans la famille, on m'appelait, j'étais un peu le médiateur. Donc, qu'est-ce que j'ai créé J'ai été renforcée un petit peu. Je ne sais pas des connaissances, c'était juste par intuition, mais je l'ai un petit peu renforcée en faisant des études, voilà. Donc de en l'hypnose, en de l'hypnose, bon, un petit peu de neurosciences aussi et puis là la, la dernière formation avec Lise Bourbeau et c'est celle que, dont je vais parler aujourd'hui justement qui parle. Lise ah. Bourbeau, voilà. moi je l'ai découverte à travers un livre, il y a « Écoute ton corps ». Absolument. Tu à l'aide livres, donc les gens franchement, lis m'auraient à de livres « c'est écoute ton corps, c'est les cinq blessures qui empêchent d'être soi. C'est fantastique. Mais là, il y a le deuxième. Ah, La très bien. bien. Donc avec les cinq blessures qui empêchent d'être soi, pourquoi? Parce qu'il fait un scan un petit peu de votre physique et votre physique vous permet d'identifier les, les blessures, les humains, euh, Etc. Alors, en fait. j'ai une autre petite question pour toi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait après que tu es revenu du Canada au Maroc En fait, ma euh, question est d'abord on est bien que chez soi. Euh, en fait, mon mari ne s'est pas particulièrement adopté en tant que médecin, il ne s'est pas adapté, donc on a dû retourner. Mais les enfants sont tous restés là-bas. J'ai une partie, no! toute ma famille. La famille complète, je oui. Non, les enfants, les enfants sont là-bas, ils se sont installés, ils ont fait leur vie, il y a des petits-enfants. Mais le confinement, C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. Une <rire> grande à toutes les personnes qui sont loin de leur famille, de, leur de, de leurs enfants, de leur loin de leur pays, il y a beaucoup de gens les mettre dans des pays d'Europe, ou vous serez en ouais. vacances là, pour un, une mission professionnelle, c'est affreux. Super. Sûr. Alors Yajin, je, je comprends pas ce petit foulard sur la tête. Alors, moi, <rire> les, tu m'as Je l'ai connu, <rire> connu avec les cheveux, machin, à toi, on va, on va, on va, mais ça ouais, tout les Maintenant, je les vois pas. Alors. Et je, là. Je, je, je, je, tu as, pour ne pas jouer sur les mots, tu as vendu la mèche. Hein <rire> oui. <rire> en fait, je ne vous invite pas à faire la même chose, mais je peux vous partager si ça vous intéresse, ce qui m'a animée à faire quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. En fait, il y a peut-être euh, une quinzaine d'années, mes enfants et mon mari qui se sont rassés la tête. Et j'en avais fortement envie aussi. Mais je me suis dégonflée à la dernière minute. Mais là... Comment se Et ça m'a toujours tourné en tête, je vais, le faire, je vais le faire un jour, un jour. Je suis restée sur cette frustration. Mais ni le confinement, je me suis dit, peut-être que c'est la meilleure occasion de le faire, mais ça a été fait différemment de, il y a 15 ans. En fait, je l'ai fait pour un détachement de l'image. Je voulais me tester. Je voulais me tester. Qu'est-ce qu'une femme qui tient tellement à ses cheveux, comment elle va le vivre? Parce qu'elle n'a qu'un goulot, la moitié de la beauté d'une femme, elle est différente, le gars, elle aime le show. J'ai eu ben une balade où je me suis dit, allez, voyons voir ouais. avec l'image, le fait de vouloir plaire à tout le monde, et le fait de se souvenir de tout le monde, et le Absolument. fait de vouloir être politiquement correct, rentrer dans une case. Ben en fait, c'est le regard de l'autre, en fait. c'est parce ouais. que ça, c'est vraiment un texte que j'ai fait. Mais franchement, ça m'a fait grandir, je vous le dis honnêtement. C'est un, un, un, un partage. C'est courageux, je suis pas sûre, pour être très honnête. D'abord, très courageux. Je suis pas sûre. Oui. je suis passée de, de cheveux longs à la taille à ça. Et même ça, ça a été violent pour moi. Donc, de là à me raser, moi, je dis big up. C'est pas. C est, c est... Ben. Oui, une, je peux dire que c'est un cheminement aussi. C'est un cheminement, c'est un, toute une réflexion qui a été faite au départ. C'est d'abord le détachement de l'image et puis le détachement aussi de cette servitude qu'on a envers les coiffeurs. Au bout de deux semaines, on cache, attention, on est là. Ah c'est un manque de liberté. Donc c'est vraiment, je ne dis pas que vous regarderais tout le temps comme ça. Hein, il y a aussi, c'est vrai que nous en tant que femmes on aime plaire, on veut ou non, au petit, au grand, à tout le monde, à soi déjà. Donc c'est vraiment une expérience qui m'a vraiment permis de voir qu'il y a euh, une autre manière d'être que celle juste d'être, euh, oui à qui je veux, être une femme comme on l'entend. Ceci dit, ce qui ça m'a permis vraiment, c'est un ancrage et un centrage extraordinaire par contre. Excellent, super. Et eh ben, c'est un voilà. bel exemple. Voilà. Vous avez vu la fois dernière, la vidéo, c'est pas sur le même registre. ça, ça ne concerne pas ta santé. Mais c'était une petite fille de 12 ans, qui a fait le cancer, ou ce elle était complètement à la boule à zéro, je suis moche, j'ai sa soeur, qu'elle était en bonne santé, on elle a fait un live comme ça, ma je vous la présente, elle est triste, elle est ما كشت كي بغي وما كشت لحشبان لشعر. في نمزين ويا ما je Parce que okay. Amérique, pas pour tes cheveux, pas pour les cheveux, pas pour et pas pour J'ai trouvé l'exemple fantastique. Et aujourd'hui, quand tu nous as donné encore un autre exemple plus puissant, il y a alhamdoulilah Je n'ai pas été obligée de le faire, mais je l'ai fait comme un travail sur moi pour me dépasser et une coupe complètement absolument. dans le détachement de l'image super et, absolument et dans ce sens-là je, je, je mets ça pour ne pas comprendre pour une malade mais c'est par choix et d'ailleurs je le partage avec vous voilà, ah, voilà. reste comme voilà. ça puis c'est trop là voilà. J'adore, je kiffe. ça y est ça y est, oh, je kiffe. Voilà. est voilà. tu sais c'est une force je te jure quand tu as fait ça je ne sais pas pour vous, quand elle a fait ça, j'ai tenu à travers l'écran de la force, de, de puissance, de confiance, de, de je m'impose comme ça avec les critères de beauté. Les critères de la société, « this is me » avec le choix que j'ai fait. il faut faire comme Gad a dit, « Maman, il faut accepter et garder les cheveux assaisonnés. » Ça, c'est une très J'adore, soit tout belle. Vous l'avez deviné, notre amité d'aujourd'hui, elle a du courage, elle a de l'audace, elle a de la confiance, elle a tout pour aller dans l'accompagnement. Si vous avez des questions, c'est maintenant, euh, vous lui posez toutes les questions en relation avec euh, voilà, la relation d'aide, si vous avez des problématiques en ce moment à dépasser, si le confinement, par rapport à vous-même, par rapport à la relation des peut-être mari, enfant. Et on va parler aujourd'hui de le rapport à soi. J'aimerais te, te poser la question, s'il te plaît. Nous, on est, euh, très, je parle pour moi déjà, et je pense que je l'ai constaté au Maroc, on est beaucoup coupé de notre corps. On est beaucoup dans le mental, on est dans l'émotionnel, mais le corps, Nahnya a vraiment, ouais. Donc, donc j'aimerais savoir la formation d'Elise Bobo. Qu'est-ce qu'elle t'a permis, par exemple, comme reconnexion, comme armes certaines. Mais bien avant, je veux dire, dans tous les enseignements maintenant qui sont dans les. que ce soit de la thérapie, dans tout ce enfin, le développement personnel, on nous dit que tout est un oublié, corps, esprit et âme. Oui. Le corps n'est pas complètement à part, il fait partie. C'est-à-dire que quand je, suis, quand je suis moi avec les épaules courbées, la tête comme ça, j'envoie un message à mon esprit. Quand est est ça. je m'envoie un message, je me sens mal, mais quand je me tiens comme ça, j'envoie je un message encore. Donc c'est vraiment, tout est assez relié. Maintenant, Lise Bourbos qui dit qu'effectivement, elle, elle, parle surtout de se connaître, de bien se connaître pour pouvoir devenir bienveillant envers soi et envers les autres. Donc, okay. ah, je sais vraiment bien se connaître. Absolument. Je n'ai pas les choses qui ont des forces et des fragilités. Absolument. Alors, il n'y a pas Absolument, un point très important, en particulier, c'est la question de responsabilité. <rire> L'une des choses qu'on apprend justement dans ce genre d'enseignement, c'est que nous sommes responsables de ce qui se passe. On ne remet pas la faute. Et ça, ça va tellement loin, on le fait même avec les autres personnes. Ce n'est pas la personne en face de moi qui va me mettre en colère. Si je me mets en colère, c'est qu'il y a quelque chose en moi que j'ai besoin d'aller voir. Donc c'est pour ça qu'on parle, et Gandhi, d'ailleurs Gandhi avait dit une très belle phrase, il avait dit, euh, le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait dix fois le tour de la terre, mais celui qui a fait une fois le tour de l'humain. c'est très bien dit. Alors il y a Hayat qui nous a posé une question, quelques lachilles, quest ce que vous pouvez nous parler de la méthode Oponopono Oh Ouais. <rire> D'accord. Moi, ouais, c'est quelque alors, chose que, que je fais très souvent la méthode de ah, mais C'est ben, ben, justement, nous on l'a relié quelque part. On l'a relié un petit peu à la méthode de Liz Bourbeau, qui est celle de parler à son enfant intérieur, de parler à son niveau Donc c'est une manière de parler. Bon, l'autoponopono, je ne suis pas experte, mais j'ai une connaissance. Donc ce sont les quatre phrases qu'on se dit. Je suis désolée, Pardonne-moi. Je t'aime. Mais on ne les dit pas juste comme ça. On les se les dit à soi. C'est une manière de s'excuser auprès de la partie en nous qui souffre. Exact. Pour qu'elle puisse un petit peu, c'est comme un nettoyage, euh, un nettoyage intérieur, un nettoyage des émotions négatives. Et plus on le fait, et mieux on se sent. C'est clair. Alors moi, je vais vous dire comment je le fais. Généralement, quand j'ai quelque chose que je ne me pardonne pas, j'ai du mal à me pardonner. Euh, j'ai fait quelque chose, ou là, on m'a fait quelque chose, et généralement, ça reste là. Ma <rire> avec le donc généralement, je prends un rock stylo et je commence par les quatre phrases. La première, c'est ⁇ je suis désolée ⁇ et je cite pourquoi je suis désolée. Je décris voilà. la peine, ou je décris la violence que j'ai reçue, ou là, peut-être ce que j'ai affligé à l'autre. Je dis ⁇ je suis désolée ⁇ Ensuite, je dis ⁇ merci, merci Alej, merci de l'apprentissage, merci Hit. ⁇ Merci J'ai une ouverture d'esprit parce que Danolina dit, etc. Je dis, je t'aime, pardon, je demande pardon à moi, je demande pardon à l'univers, je, je pardonne à la personne qui m'a fait ça. Ouais. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et j'aime ouais. ma vie et j'aime les, les, les que je suis en train de mettre en place. C'est un processus qui est ben, au début, mais en fait non. Ils se sont rendus compte que je en Hawaï. Ah ouais, effectivement. Un, voilà, C'était un, un, un, un psychiatre une, dans une dans une clinique où nous captons les cas les plus difficiles et Absolument. il avait pas les soigner, juste avec cette méthode. Et c'est comme ça que cette méthode jette le centre psychiatrique et dans les mains de, de psychologues, thérapeutes, ils en ont fait un outil qui marche véritablement très très bien. Budget, ouais. encore une fois, écoutez, nous c'est bien passé à l'action, c'est mieux. Alors en fait, c'est parce qu'il y a les quatre lois universelles. Il y a, la, il y a un, je suis, la, le pardon, la gratitude, nest hein, pas L'acceptation, c'est vraiment, vraiment les plus grandes lois qu'il y a dedans. C'est pour ça que ça marche. Mais en général, c'est envers soi, mais aussi envers l'autre, évidemment. Excellent, super. Euh, je ne sais pas si, euh, bon, par rapport à, au sujet d'aujourd'hui, le sujet dont j'avais un petit peu pensé euh, dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est par rapport à justement l'enseignement de Lise Bourbeau qui traite des blessures de l'âme, blessures d'enfance. Mmh. Parce qu'une fois qu'on se connaît, qu'on sait ce qui nous blesse, mmh. eh ben ça développe la compassion envers soi et envers les autres. Et ça nous permet d'avoir de meilleures relations aussi avec les autres. Je ne m'étalerai pas trop, si vous voulez, bon, je peux en parler brièvement. Je sais qu'une heure, malheureusement, c'est trop court. Puis on laissera les personnes poser leurs questions. Ça marche. Alors, il y a une personne qui dit euh, « Comment je peux me pardonner sur des choses que j'ai faites et que je regrette beaucoup ?» Ben, je pense que Rita, si tu nous as entendus, le Oponopono, ça serait une bonne, une bonne piste. Est-ce que tu aimerais Leïla, rajouter, répondre à cette question? Ben, ben, sans pardon de soi, on peut pas faire grand chose. Si je me pardonne pas, tant que les autres me pardonnent, je suis toujours en attente envers les autres. Et je me, vous savez quoi? Il y a une phrase que j'adore qui dit, pardonner à l'autre, c'est pas parce qu'il le mérite, mais il m'arrive, il qu'il a raison. Mais moi, je mérite la piste. Parce que sans pardon de soi, on n'a pas la paix. On reste tout le temps tourmenté. À quoi ça sert La personne à qui on en veut, et soi-même en plus, mérite toute la compassion, Larita. Vous méritez toute la compassion pour vous-même. Si Larita, une maman bienveillante envers vous-même, ça va vraiment vous changer la vie. Et puis j'aimerais rajouter aussi autre chose, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, on a des, des ressentis négatifs, c'est important quand vous pointez le doigt sur quelqu'un, regardez, si je suis en colère contre quelqu'un, je ne lui pardonne pas, je pointe un seul doigt vers Leïla, mais en fait j'en pointe pratiquement quatre vers moi. Donc l'émotion négative que vous pointez vers quelqu'un quand vous lui pardonnez pas, 4, Imaginez le tort que vous vous faites x 4, c'est énorme. Et en plus, les pardons les des blocages? Il y a un commencement des blocages qui comme, comme un blocage énergétique parce que les pardons marquent Absolument. Alors, on, a, on a, il a une autre question de Petit Sam qui dit, oui. comment vivre avec une mère insupportable et qui est euh, à l'origine de beaucoup d'ondes négatives et surtout que le confinement, si on est H24, c'est vrai que ça doit pas être évident. Je comprends, je comprends. Elle a pas la phrase qui dit, qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on a fait de toi hein? Hein? La maman, d'accord, mais la maman, euh, ça ne trouve pas. Fera peut pas plaisir ce que je veux dire, mais la maman nous renvoie une image de nous-mêmes. Notre maman, c'est notre enseignement. Notre maman nous renvoie des choses qui sont en nous, qui sont inconscientes, mais qu'on n'accepte pas. Alors on ne l'accepte pas d'être non plus. Parce une maman, vous faites pour qu'on l'aime, telle qu'elle est. Aimer inconditionnellement, comme s'aimer aussi inconditionnellement. Parce que non, mais trop de conditions. Je vais l'aimer quand elle sera ceci, quand elle sera plus gentille, quand elle sera. On ne va pas les changer, non, maman. Elles ont fait leur vie. Elles nous ont donné ce qu'elles savaient faire. Je veux vous dire, pour vous rassurer, j'ai la même à la maison. Hein. J'ai une maman aussi qui est un peu spéciale. Je m'énerve, je me dis, mais finalement, je me dis, mais elle est comme elle est. Qu'est-ce que je peux changer Je ne pourrais jamais la changer, elle. Par contre, je peux, moi, changer ma perception et comment je la vois. Je pourrais quand même revoir ma manière de la voir, la fac des yeux d'amour et de compassion, parce qu'elle ne sait pas, elle, mais moi, j'ai pris confiance. En me disant, c'est moi qui dois changer. J'ai quelque chose à voir en moi qui fait mal pour apprendre à l'aimer inconditionnellement. C'est vrai. Et est puis aujourd'hui, on, on est quand même un mois, les Wakrim, moi de Personnellement, mon, mon challenge cette année, c'était de les reconnaître. Je les pratiquement fini Et je suis passée quand même le passage que Je pense que. Si on devait revoir le film à l'envers, euh, surtout si vous êtes maman, euh, la dame qui a posé la question, si tu es maman, euh, si tu devais te, te reprocher le film, dire ta maman, la vie, la alors que je et elle a fait preuve quand même de patience, de gentillesse, d'amour, d'abnégation, d'ouverture d'esprit Je pense que quand les parents qui ont C'est une réalité et Leïla, tu as parfaitement raison. Dans leur tête. Donc, ben. comme des petits bébés. Et le fait, mais ce n'est pas ma maman qui est comme ça, mais c'est toutes les mamans qui sont comme ça. Avec l'âge, il y a un phénomène où on rebascule dans l'enfance. On devient un peu capricieux, on devient un peu sensible, on devient un peu. Deux, c'est de dire, je vais ne serait-ce que rendre l'appareil de tout ce que j'ai reçu pendant peut-être 20 ans, jusqu'à aujourd'hui. Les parents, c'est que euh, si je me dire, je vais me dire, je vais dire, je dire, je vais me trois fois la mère avec le père. Donc, je dois, les parents, je dois un développement personnel, ils ont la priorité. Je dois un génie. on va dire spirituel, Ils ont la priorité. Je dois un génie rationnel, ne serait-ce que la loi du retour, je donne ce qu'ils m'ont donné, ils ont la priorité. Donc, on fait un respire un bon coup. Fixe-toi comme objectif que je prends ma maman en charge avec ça. Non, l'aimer, voilà. l'aimer tel qu'elle est. Oui, l'aimer comme, voilà, comme elle est. C'est pas, est pas, est pas, est pas, est pas, est pas facile, c'est pas facile, mais se dire, elle est comme ça, je l'aime, c'est tout le package, ça Parce que ça. eux nous ont, nous ont menés vers la vie et nous on est en train de les accompagner pour la fin de leur vie. Nous c'est pour qu'on la démarre et eux qu'elle la finisse. Donc, autant le finir, bien sûr, que quand la finissent en beauté, ils n'attendent que l'attention. Toutes ces réactions, c'est demander de l'attention. Et chacun a une manière de, de, de, de, de, de, de la tirer. Comme un enfant qui fait des bêtises, qui, fait, qui dit des gros mots, qui fait la même chose. Euh, nos parents, quand ils prennent de l'âge, ben, ils ont leur manière de, de se comporter aussi. Alors, Donc, il y a Abeba qui dit « Est-ce que vous allez enregistrer le live ?» Oui, il sera enregistré et rediffusé. Et il y a Shadia. Elle dit, euh, Leïla, s'il te plaît, est-ce que tu, tu, vous pouvez nous donner, nous indiquer des méthodes pratiques pour pardonner, à part Oponopoulos, est-ce qu'il y a une autre stratégie ou un outil pour l'aider à pardonner, quand c'est un peu plus difficile Alors, maintenant, la question que je poserai, c'est se pardonner à soi ou aux autres Parce que c'est la même, je vais vous dire une chose, c'est vraiment une très, très bonne question, parce qu'en fait, ce qui se passe du, dans l'enseignement de Lisbovo, justement, ce qu'on apprend, c'est que, qu'on se fait à soi, on le fait aux autres, et comme la vie est généreuse c'est un boomerang hein, et ça nous revient les autres nous le font et tout est à la même intensité. Si maintenant je ne me pardonne pas je ne peux pas pardonner à l'autre même si je dis et l'autre ne me pardonne pas à la même intensité. C'est-à-dire que la base c'est nous quand moi, je commencerai à pardonner, à m'aimer inconditionnellement, je vais apprendre à l'être avec les autres et les autres vont le faire avec moi. La manière, évidemment, il y en a énormément, mais euh, l'une de celles que j'utilise en ce qui me concerne, c'est aller parler à la petite Leïla à l'intérieur de l'Empisha. Je lui donner un petit nom et je lui, dis, je lui parle de temps en temps. Oui, ma chérie, oui, tu, tu, tu es en colère. Oui, c'est normal que tu sois en colère. De quoi tu as peur De quoi tu as peur la Première question à se poser. Dans tout, tout, tout ce qu'on vit, il y a de la peur derrière ce qu'on vit. Il y a une peur, pas une peur euh, du grand méchant. Mais la peur, c'est de ne pas être aimé, de ne pas être d'être abandonné. Toutes peur ces peurs-là, c'est peur qui nous font très très mal, qui font mal à notre âme. C'est de, de pardonner déjà pour pouvoir pardonner à l'autre. L'autre, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord avec lui. -même. Mais le fait de ne pas pardonner ne l'empêche pas de vivre sa vie. Hein. Donc, là, il y a de la oui, ils vont chez eux tranquille, mais vous vous restez okay. comme Voilà, avec un bol plein d'acide, c'est qui qui est limé, c'est qui qui est usé. C'est le bol, mais l'acide, c'est pas. C'est comme si vous gardiez ces émotions négatives qui sont en train de vous détruire de l'intérieur. Le pardon, c'est du poison quand on ne l'a pas envers les autres et envers toi. Quand on le garde en soi. Quand on ne pardonne pas. C'est comme si on s'en C'est comme si on s'envoyait vraiment des virus dans le corps, hein, pour parler de cette période-là. Donc franchement, moi je vous dis, si vous parlez gentiment et avec bienveillance, pour voir à quoi ça vous avantage de garder cette, euh, cette euh, haine ou la manque de pardon pour cette personne-là. En quoi ça Qu'est-ce que ça vous avance à quoi de ne pas lui pardonner Alors on a la à vous poser. Ouais, la misère qui dit « Mais des fois, c'est difficile de pardonner, surtout quand la personne ne se rend pas compte de tout l'effort que je fais. » Et finalement, elle commence à répéter la même erreur. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Ça, c'est une très bonne question. Ah, très bonne question, absolument. Bien sûr que c'est toujours difficile de pardonner. On n'a jamais dit que c'était facile. Mais comme je vous ai dit, le pardon commence par soi, pour pouvoir l'accorder aux autres. C'est pour ça que c'est soi d'abord se pardonner à soi, et ensuite à l'autre. pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas parce que l'autre le mérite. Non, mais c'est pour que nous, on mérite la paix. Quand on ne pardonne pas, on est en tourmente, on est en, tour en colère, on est précis, on est vraiment on est dans un mal-être. Donc l'autre, qu'il soit conscient ou pas, c'est sa responsabilité. Mais moi je suis responsable de moi Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que vous cherchez Qu'ils disent, M'skina, elle a fait tellement de choses, vous voulez de la reconnaissance hein, Vous voulez être aimé C'est ça les besoins. Si c'est ça dont vous avez besoin, c'est à vous de vous le donner à vous-même. L'autre, il responsable malheureusement c'est quelque chose qui est très difficile à, à, à, à, à vraiment assimiler, pas assimiler mais accepter ça a été très difficile c'est que nous ne sommes responsables ni du bonheur ni du malheur des autres hein? nous ne sommes pas responsables et nous ne sommes pas non plus responsables du nôtre, c'est nous avec nos perceptions avec nos pensées, nos croyances qui sommes responsables de ce qu'on vit alors j'aimerais rajouter quelque chose euh, alors j'avais lu un livre qui s'appelle Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable c'est un livre que j'avais adoré c'était sur effectivement la, la, la, c'est un roman hein. c'est pas, pas, pas du tout quelque chose de, de, de l'ordre du développement personnel mais c'est un roman sur la, les, comment on tisse les relations et, dans, et, et, et le titre vraiment il expliquait largement le roman c'est à dire qu'à un moment donné l'autre doit savoir qu'il y a une limite à ne pas dépasser c'était ça c'était au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable vous lui parlez d'un ticket de métro ouais. mais en réalité il faut être honnête avec soi d'abord je veux que vous sachiez que c'est pas une faiblesse seules les personnes qui sont fortes de caractère qui ont beaucoup de courage qui ont une personnalité hyper qui sont capables de pardonner. pas comme une faiblesse. C'est l'ego qui parle. Ça, c'est l'ego qui parle. oui. oui, oui donc un je suis forte parce que ça m'a coûté ça m'a pris de, de c est, c est un don de moi-même etc mais au bout d'un moment dans la relation il ne faut pas s'oublier si euh, c'est à dire que si la personne elle a pris l'habitude de faire toujours la même erreur au bout d'un moment il faut la confronter gentiment lui disant écoute je pense que il va y avoir pense répercussions je pense que je que j'attends de que relation c'est qu'on soit basé sur et pense que une, une, que je que ça c'est que je je peux que permettre que je pense que je pense que je pense que je pense je que je c'est parce qu'on pense à soi et on n'a pas envie de souffrir qu'on pardonne c'est vraiment penser à soi d'abord bienveillant avec soi vraiment, je, je suis désolée, j'insiste un peu sur ce point parce qu'on l'oublie c'est important, on a eu énormément, énormément de questions sur le pardon c'était pas le sujet de la journée, journée <rire> oui, c'était pas prévu mais voilà. alors Salah ça, ça qui dit comment on peut gérer le manque de sécurité c'est à dire la sécurité qu'on a au fond de nous Ouais, je comprends parfaitement. Ça fait partie de cet enseignement-là. La sécurité, c'est qu'il faut aller voir quel est notre besoin, notre vrai besoin. Savoir de quoi on a peur. De quoi on a peur. Une fois qu'on a identifié de quoi on a peur, c'est de quelle manière est-ce que je vais pouvoir transcender cette peur. Parce que la peur, c'est une amie. Hein, elle nous vaut du bien. Nous, on la prend comme, comme ennemie. Mais euh, juste dire que, c'est vrai que c'est pas quand ce sont des paroles faciles. Il y a des gens qui ont besoin d'un mode d'emploi. Mais c'est un cheminement, c'est tout un cheminement qu'il faut faire avec soi. Le premier point, c'est prendre conscience déjà. Déjà quand vous prenez conscience, c'est déjà un très bon point. Deuxième point, c'est quand vous commencez bon. Vous vous observez bien sûr, vous prenez conscience. Quand vous prenez conscience, vous acceptez, vous acceptez d'être comme ça, d'être humain, d'être comme ça à ce moment-là. « Non, je ne m'aime pas, j'ai réagi comme ça, je ne pas comme ça, ah non. »« Mais c'est vraiment, et cette, cette insécurité, elle vient vraiment de l'un des… des euh, ça vient d'une blessure justement, d'une blessure de, de ce qu'on appelle, blessure d'enfance, de, euh, et qui est, bon, bon je ne vais pas lire la tête, c'est trop dommage, il faudrait que vous la découvriez par vous-même. Enfin, je veux dire, l'insécurité, elle vient quand on est un peu dépendant. On a besoin d'être… Quand on est On a besoin que les gens… Pardon quand on est Quand on a la blessure d'abandon. Ah, d'abandon, d'abandon. Je oui, dis oui, abandon, oui. ce n'est pas, euh, ne le prenez pas au sens littéral. L abandon ne veut pas être avoir été abandonné. C'est abandon, c'est qu'on n'a pas été aimé de la manière, là. notre âme n'a pas été aimée de la manière dont elle attendait. On n'a pas eu le soutien qu'on voulait. Donc, il y a cette blessure qui est là et on devient dépendant. C'est-à-dire qu'on aime bien être soutenu. On aime bien prendre la vie de tout le monde, mais on en, fait, on en fait quatre à quatre au final. Mais on aime bien. Vous voyez ce que je veux dire Ce genre de choses. Et ça, ça, ça crée justement, parce qu'on a de l'insécurité à l'intérieur. Une fois qu'on a notre propre reconnaissance, hein, on se reconnaît à soi avec une, beaucoup de confiance, et avec ça, l'insécurité s'atténue un petit peu. Elle s'atténue un petit peu. Oui, et, et du coup, je pense que ce qui est bien aussi, on ne peut pas changer, ça là, ce qu'on ce qu ne connaît pas. D'accord euh, si aujourd'hui euh, je vous demande d'aller, quelle que soit la ville où vous êtes je vous demande d'aller à Gadir, si vous ne savez pas dans quelle ville vous êtes, vous êtes incapable de prendre un chemin, même s'il est très facile, aujourd'hui il y a le GPS, il y a Waze, il y a euh, le, euh, énormément d'outils mais il faut toujours un point de départ, donc ce que je te propose ça là c'est déjà déterminer qu'est-ce qui t'insécurise, est-ce que c'est une insécurité financière, est-ce que c'est une insécurité affective, est-ce que c'est une insécurité émotionnelle, est-ce que c'est une euh, une insécurité, euh, on va dire, euh, géographique, c'est-à-dire quand vous vous retrouvez dans, un, dans des espaces bien différents. Et une fois qu'on a identifié ça, c'est de dire, en fait, euh, rejoindre ce que Leïla a dit, quelle est, qu est la peur qu'il y a derrière ça Ni j'ai identifié mon insécurité liée à la porte d'entrée, c'est mon qu -ce que, quel est le prix que j'ai l'impression que je vais payer si jamais je rentre là-dedans Et je pense, oui, je l'ai déjà dit, on est capable de l'échanger plus facilement que le fait d'avoir quelque chose de vague dans la tête. Je sais qu'il y a la sécurité, À quel moment ça s'enclenche, à quel moment ça s'amplifie, à quel moment ça diminue, c'est toutes ces questions les questions, les réponses. Et ça va t'aider vraiment à, à, à te voir et à t'observer, agir. Oui, et puis je me suis raciste à là, je rajouterai que euh, vraiment la première étape aussi, c'est d'accepter de, de vous apprécier même avec cette insécurité parce que vous êtes un être humain dire je m'aime et je m'accepte même en étant insécure c'est bon, pour le moment je suis insécure mais je suis en train d'y travailler parce qu'à ce moment là vous envoyez un message à votre inconscient que oui. c'est pas une situation qui va durer mmh. et vers là vous allez commencer à voir un peu plus clair et vous éveiller vers justement la sécurité et la confiance j'ai ah. une question pour toi un peu difficile mais et en même temps, je vous la réponse qui te dit, Leïla, est-ce que vous êtes heureuse Oh mon Dieu <rire> Je ben, donne cette question C'est magnifique, magnifique. magnifique pas une question Non, non, pourquoi difficile Bien au contraire, merci de m'avoir posé cette question. Ben oui Ben oui, je suis vraiment heureuse parce que j'ai décidé d'être heureuse. Parce qu'en fait, il y a une phrase un jour qui m'a vraiment, vraiment chamboulée. Alors c'était, je pense, Aristote qui avait dit, j'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour ma santé. C'est bon, rose, pour... Et c est c est bon pour ma santé. C'est sûr que c'est pas rose rose pour tout le monde. La vie c'est comme un électrocardiogramme, ça monte, ça descend, mais ça dépend comment on prend les choses. Je ne dis pas que c'est toujours rose, n'est-ce pas C'est-à-dire que maintenant j'ai décidé de prendre, de voir le côté plein du verre. Comme on dit, le verre à moitié plein, je vois le côté plein. Même quand quelqu'un vient avec une mauvaise intention ou me dit quelque chose, je me dis je comprends, lui aussi à ses blessures. Ça ne veut pas dire que ma 10 neufs, comme on dit, non. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi pour moi de ne pas me, me, me, me, me taper sur la tête. J'ai choisi pour moi d'être bien et que rien de l'extérieur n'allait m'affecter. Bah, bien sûr qu'on est affecté, mais je veux dire, en tout cas, en gros, on va dire, quand là, c'est pas quelque chose de grave, que, que ce qui est extérieur, je ne lui permets pas de, de vraiment m'impacter et de venir toucher à ce que j'ai à l'intérieur, que j'ai mis du temps à construire. Voilà, alors, on a, on a énormément de questions, on est gâtés. Il y a un mouvement ah bah, qui dit, est-ce qu'il faut dépasser ses peurs, Neila, ou alors il faut vivre avec ben moi, moi, Pour moi, je dirais la peur, c'est notre meilleure amie, elle nous veut du bien. Parce que la peur est un mécanisme de défense. La peur a une bonne intention envers nous. Elle nous prévient d'un danger. Mais est-ce que vous savez combien de peurs conscientes on a Est-ce que vous avez une idée Il y a 4% de peurs conscientes. Le reste, c'est des peurs inconscientes. C'est comme celui qui a dit 95 « 95% de nos peurs ou de nos problèmes n'arriveront jamais ». Exactement. Donc, vous voyez, la peur, ce n'est pas qu'on vit avec, on l'adopte et on l'accepte, on en fait son allié. La peur peut être, parce que de l'autre côté de la peur, vous savez ce qu'il y a C'est le courage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être courageux hein Et de transcender cette peur, la dépasser et de dire « Ok, merci de me prévenir, je sais ». Merci. Mais maintenant, moi, j'ai choisi d'oser et d'avancer. Mmh. C'est vraiment vivre avec parce que la peur fait partie de, nous, fait partie de notre ego. Hein? On commence à la prendre comme une amie. Exact. Alors, j'aimerais rajouter quelque chose. La peur, c'est un sentiment naturel. On a un avec un panel d'émotions dont la peur en fait partie. Il y a la joie, la tristesse, l'euphorie, le bonheur, le, la peur, etc. etc. La peur est là pour nous, vous indiquer que quand on est en danger, on est censé soit euh, être figé, comme un lapin à qui on fait un de phare, parce que la situation est tétanisante, soit on est face à un danger on peut se défendre et dans quel cas on attaque, ou alors soit on est face à un danger temps. et il est trop important et on y va, <rire> on s'enfuit parce que c'est trop dangereux. Ça, c'est par rapport à des choses, on va dire des actions, euh, des, des événements qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Maintenant, par rapport à tout ce qui est inconscient, la peur, c'est une projection erronée ultra résistante. C'est quelque chose qui n'existe que dans nos têtes. Et que j'ai un peu de temps, tu sais que j'ai dit qu'ils sont à l'âge de l'âge, mais tu as n'y a pas de temps pour ne pas être à l'âge, il n'y a pas d'attention, tu n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention, ça n'y a pas d'attention Donc, le but c'est quoi Le but c'est de dire, ok, il y a euh, euh, euh, la peur qui est normale, c'est quand vous n'êtes pas suffisamment préparé. J'ai un discours, j'ai un live, j'ai une formation, j'ai un projet, j'ai une opération, je suis médecin. Puis il y a égal, ça veut dire que je ne suis pas bien préparé. Il est fini le au-delà de la c'est là où on commence à se poser des questions. Euh, et je rejoins ce que Leila elle a dit. Je n'ai le besoin, mon etc., etc. Mais déjà, les étapes qu'elle la vous allez vivre avec beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de clarté, au fait. Okay. Euh, comment faire avec un mari qui ne pardonne pas, il râle tout le temps, euh, en plus de, du fait qu'il soit, qu soit pessimiste, ça c'est un jet de l'or. D'accord, alors Amjel, oui c'est vrai que c'est très fréquent dans, partout en fait, on ne va pas dire dans les société, ce n'est pas vrai, ça existe partout. Alors, euh, peut-être que ce que je vais vous dire ne va pas vraiment vous plaire, mais euh, si vous êtes avec ce mari, si n'importe laquelle d'entre nous est avec un conjoint ou une conjointe dans une famille, c'est qu'il y a une bonne raison, parce que le hasard n'existe pas. Hein, le hasard, on dit que c'est le nom que porte Dieu quand il voyage incognito. J'adore cette phrase. Le hasard, il y a quelque chose que vous avez à vivre ensemble. Il y a quelque chose, il est venu éveiller quelque chose en vous. Il faut travailler sur vous. Sur ce point-là, il y a quelque chose. La question qu'on se pose en général quand on effectivement euh, on est avec une personne qui parle tout le temps que ça, c'est que qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation Qu'est-ce que j'ai à apprendre Si je suis avec un, une personne comme ça, Dernier il y a sûrement un apprentissage à faire. Est-ce que moi, je dois aussi aller voir en moi, parce qu'en général, c'est pas toujours accepter, mais on dit que l'autre, c'est notre miroir. On nous renvoie des choses qu'on a en nous, mais qu'on n'accepte pas. Bye je que ça, qu'on n'accepte pas des fois, euh, je vous donne l'exemple, moi, mon mari qui, qui, roule comme un, qui roulait comme un dingue, j'étais complètement, à mon automobile, je suis complètement crispée, je, je disais, c'est trop, il est, il est imprudent, il est, il est inconscient, il, est, il a trop confiance, et quand j'ai vraiment été voir à l'intérieur de moi, en faisant des exercices, et répondre à des questions, mais qu'est-ce qui me dérange vraiment hein En fait, ce qui me dérangeait, c'est parce que lui, il osait, il osait, et moi, pas Mmh. ou alors, ah mais lui, mais moi aussi je sais, je peux être imprudente par moment mais je ne l'acceptais pas de moi donc je, que quand je n'accepte pas, c'est pour ça que j'ai parlé de pardon tout à l'heure c'est quand on ne pardonne pas on n'accepte pas de soi, on n'accepte pas de l'autre non plus est-ce que ça vous est déjà arrivé Lella, de, de râler aussi et, et de, de vous comporter un petit peu comme ça aussi mmh. exact ah, alors il y a ça qui dit « Comment expliquer le fait que je sois en colère pour tout et n'importe quoi et d'être tout le temps sur la défensive Ah, waouh Bonne question. Bonne question. Vous, alors, moi, je retournerai la question. Qu'est-ce qui fait que vous soyez en colère pour tout et n'importe quoi hein? je, je retournerai la question. Hein? Parce que la personne, c'est en elle qu'elle a la réponse. Effectivement, moi, je vous dirais, en relation avec nos blessures, comme je vous l'ai dit au départ. Euh, la colère, c'est un peu la blessure qu'il y a dans l'abandon et la trahison. C'est vraiment les, la première question, ce sont des personnes qui sont dans le contrôle. Des personnes qui aiment contrôler les situations. Et quand une situation leur échappe, euh, ils, se, ils sont pas, ils sont insécures, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, ils se sentent pas... Donc cette colère-là, il faut aller voir l'origine, encore une fois, quel est le, le besoin qui n'a pas été comblé pour que cette colère soit là. C'est vraiment encore de la bienveillance envers soi. Et se poser la question de quoi vous avez peur la colère est, une, est un mécanisme de défense aussi, hein. c'est un masque que l'ego nous ramène, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'il y a derrière toujours. Alors il y a la colère saine encore une fois qui est tout à fait normale ouais. et il y a la colère où on s'en porte parce que je pense que tu l'as dit tout à l'heure Leïla à juste titre, c'est l'interaction quand on est en interaction avec quelqu'un, c'est il nous renvoie une image, il nous renvoie surtout... Nos, nos qualités mais aussi nos défauts je, je m'explique, quand vous êtes avec quelqu'un qui a les mêmes qualités que vous naturellement vous tombez amoureux de cette personne quand je dis amoureux, c'est pas sexué c'est à dire que vous l'appréciez vous la trouvez sympa, elle est géniale je l'aime beaucoup, etc. parce qu'elle reflète euh, ce que vous avez un peu de positif naturellement aussi les personnes qui reflètent vos défauts هادوك رزق <تصفيق> تاع التحضيرات ما كاتحملوهمش كاينه كونسيكونس طانطو في المخ ديالكم كتقول لهم هذاك اللون ما بقيتش بغيت نشوفو هذو عليا كيعصبني ما فهمتهمش ما كاسملكش جيت من كيفاس dans le cas précis de la colère, la colère, à chaque fois, dis-toi bien, tu es en colère contre quelqu'un dans une interaction, c'est juste le es. Il y a Emma. tu as trahi, et ça rejoint aussi ce que tu as dit, Leïla, c'est la trahison, tu as trahi tes valeurs, tu as trahi tes valeurs, tu principes, et le fait que tu deviens très en colère parce que tu n'as pas été authentique et fidèle à tes propres valeurs Un ou là quand quelqu'un a dépassé ses limites et tu n'as pas su le remettre à sa place donc qu'est-ce que tu fais tu te mets en colère au lieu de garder ton calme ou la personne qui a dit hey, je t'explique au delà de cette limite ton ticket et les plus valables j'allors, tu as dit que tu un un mètre mètre mais on le fait dans le calme le pharmacien quand il vous dit mais va vas chez moi, tu vas chez moi donc c'est vraiment ces deux indications ça te donne ces deux indications à toi de voir comment tu dois euh, voilà, interpréter à chaque fois que tu avais quelqu'un est euh, euh, ce que ça arrivait chez toi d'accord, euh, je rajouterais juste par rapport à la colère ou n'importe quelle émotion en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une émotion, on a de la colère, on pense qu'elle est envers l'autre. Mais au final, c'est envers quoi envers soi, et c'est là qu'on commence à culpabiliser à se rendre malade, voilà donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut commencer par soi je, je, je tourne, je suis désolée, je retourne toujours à même point, ça ne nous fait pas toujours plaisir mais c'est d'abord s'aimer soi inconditionnellement, pour pouvoir vraiment accepter le, le reste des autres voilà. alors QT Mary elle dit la prise de conscience du blocage et la moitié du chemin de guérison, tu as parfaitement parfaitement, complètement, complètement, absolument absolument alors Amina qui dit « Comment je peux me débarrasser d'une coincée dans ma tête euh, ?» Je ne sais pas qu'est-ce qui est coincé dans ta tête. Est-ce que c'est l'image que tu as de toi qui est coincée dans ta tête Si tu pouvais clarifier un peu plus Amina ta question, ça serait bien. Absolument. situation. Alors si Amina as... euh, qui dit « Comment on peut faire pour être toujours heureux ?» Déjà je veux t'expliquer, tu ne peux pas être toujours heureux. Déjà, après le livre de Sinon tu sinon tu cours après un mirage un mirage, les mirages n'existent que dans le désert, parce que tu cours et tu as de la, de la de la chaleur qui se dégage du sable, qui mène que le mirage, mais en fait ça n'existe pas. Il y a des phases où on est ouais. très heureux, on n'est pas ouais. heureux, mais parce qu'on a les coups durs de la vie, et je pense que après, avec la phase le, le, le descendant, on apprend à se relever plus rapidement. C'est ce qui, pour moi, c'est ce qui... C'est ce qui est de, de nous. Mais être heureux tout le temps, ça n'existe pas. Je ne sais pas si tu as une autre réponse. Euh, ben, vraiment, non, sûr, fait, je, je dis tout à l'heure, ben, la vie, c'est un hein, électrocardiogramme qui monte, qui descend, c'est des hauts et des bas. Maintenant, ça dépend comment vous, vous avez choisi de prendre les choses. Si heureux, je ne connais pas votre définition de, de, de, de, du fait d'être heureux, peut-être pour vous, être heureux, c'est toujours être bien, être joyeuse, être... Parce que le, le bonheur a un sens, autant de sens, des significations que de personnes qui nous écoutent. Mmh. Donc, mais si ça vous voulez dire positive euh, ou euh, toujours joyeuse, ça, ce sont aussi des choses que vous travaillez avec vous-même, juste à prendre le bon côté des choses, ne pas toujours voir le négatif. Mmh. Vraiment, travailler clair. votre positivité, tout simplement. Oui. Mais toujours, clair. toujours, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour ce... Vous savez pourquoi Parce que nous sommes des humains. Oui. Et on accepte cette humanité qui monte et qui descend. C'est ah. clair. Si on a des... Alors Amina qui dit, s'il y a des personnes autour de nous qui sont toxiques et qui ouais. empoisonnent un petit peu notre vie, euh, pour elle on ne peut pas être heureux. Excuse-moi, juste pour mieux comprendre, qui c'est qui ne peut pas être heureux Pour elle euh, pour euh, les euh, personnes, personnes toxiques personnes, ou pour elle Amina dit qu'elle a un environnement de personnes négatives et toxiques mmh. et donc, partie de ce fait, elle ne peut pas être heureuse. Ça c'est une croyance. <rire> Ça c'est une croyance, ça c'est quelque chose qu'elle s'est bâtie, qu'elle en a fait une vérité. Mais effectivement, ce n'est pas facile, euh, surtout si ces personnes vraiment nocives et toxiques, euh, comme je les appelle moi les vampires énergétiques, si sont, ce sont des proches et qu'on ne peut pas s'en éloigner, c'est plus difficile. ce sont des personnes de l'extérieur, ça vaut bon, mieux les éviter, ça nous fera moins d'efforts. Ça nous fera moins d'efforts à faire du moins. Par contre, si ce sont des proches, c'est vous, carapacer, vous, les prendre encore une fois telles qu'elles sont, vous ne les changerez pas. Mais si vous vous prémunir et vous, forcer de, enfin, vous forger de l'intérieur, pour ne pas que ça vous impacte. Mais enfin, essayez quand même de vous en éloigner parce que les personnes nocives finissent par avoir euh, raison de nous. <rire> c'est clair. Par contre, non, vous pouvez être heureuse parce que vous l'aurez choisi pour vous. Ce n'est pas pour eux que vous le faites, c'est pour vous que vous le faites. Alors, il euh, y a Maëlle qui dit s'il vous plaît, mon mari a une grande peur euh, de, de l'avenir. Comment puis-je l'aider C'est vrai, c'est une bonne question. En ce moment, Absolument, avec la vraiment, tout le monde est. Il n'a pas peut-être la visibilité sur peut-être euh, sa carrière professionnelle ou ah, sur oui. son business si on est entrepreneur. C'est vrai, le rôle de, de la femme peut être très important, c'est comment rassurer Oui, c'est tout à fait normal, je comprends, mais rassurer, c'est bien, le fera avec beaucoup d'attention, encore une fois, bienveillance, tout ça. Mais si lui ne l'a pas décidé pour lui-même, ça sera difficile pour, pour pour cette charmante dame de le, de le faire. s'il faut que lui décide déjà qu'il veuille, aller, enfin, pas aller mieux, il n'est pas mal, mais qu'il veuille un petit peu se soulager. Parce que la peur de l'inconnu, la peur du, du lendemain, pratiquement tous les humains l'ont. Mais il faut faire confiance à la vie. Il faut faire confiance, bien sûr, en dehors de notre croyance religieuse. Mais il faut vraiment euh, laisser ouvert parce que tout est déjà là, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, mmh. ce n'est pas en ayant peur que ça va régler le problème. Ce n'est pas en, en s'inquiétant du lendemain qu'il va y avoir un problème. C'est en vivant le moment présent. Ce qui va vraiment l'aider, c'est vivre à vivre maintenant. C'est parce qu'on a tous fait des plans pour ce, avant ce confinement. On avait des plans euh, ouais. incroyables. Hein, d'ailleurs... Euh, il y a une phrase qui s'appelle <rire> Si tu veux servir le bon Dieu, raconte tes plans. Si tu, voilà, tu, voilà, exactly. tu veux servir le bon Dieu, raconte tes plans. raconte tes plans. C'est tout Allah. c'est Elle est jolie cette phrase, je vais la retenir si ah ouais, tu veux. Euh, ton créateur, tes plans. Mais euh, je, comprends que, je comprends que vous soyez inquiète pour votre mari, c'est tout à fait légitime et tout en, en votre honneur. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent conscience que c'est le moment présent, là, maintenant, qu'il y a à vivre. Demain, ouais, le confinement, personne y a des gens qui étaient en haut de l'échelle, qui avaient des moyens, qui ont tout perdu. Alors là, ils n'ont aucun autre métier. Là, vraiment, je vous dis, il y a de très grosses inquiétudes. Soyez bienveillante avec votre mari, donnez-lui l'affection, je suis post-baccalauréale, vous le faites déjà sûrement et très bien. Donc vraiment, c'est votre attention, mais ce n'est pas en vous rendant malade, vous, pour lui, que ça le fera avancer. Par contre, soyez-vous très forte pour être auprès de lui et l'aider. C'est vraiment manière si vous allez pouvoir l'aider. Et je voulais rajouter quelque chose. Alors, sache, s'il te plaît, dans l'interaction, mais quelques-unes jusqu'à ce jusqu'à jusqu'à celui qui a l'énergie la plus forte, c'est lui qui m'empérise. Si vous avez... Et pour ça, je vais vous raconter une histoire pour que tu comprennes vraiment ce qu'il faut mettre en place dans la dynamique avec ton mari qui vit en ce moment à peur de l'avenir. Ça, c'était une société qui vendait du matériel et vendait du matériel online. Un jour, j'avais des cylindres, des placards, t'as un tonneau, je me sens où aller. Mais Lyon, ça fait trois semaines que j'ai commandé, moi, ça fait ton lit, je vais aller. Lyon, j'ai déjà tué quelqu'un, c'est pas possible. Vous êtes des voleurs, vous avez pris mon argent. Entre-temps, il y avait un commercial derrière. Donc, tu mets quelqu'un qui Elle a fait mes couches chez les clients difficiles. Elle a dit, j'adore les clients difficiles. Appelez-moi quand tu as perdu. Quand tout va... فجي فبزون دو موي كليان ديفيسيل <تصفيق> و مابلوه و جوك جوك جوك انا واحد في الكونطوار راه الرعب واحد حيت عليه ما واحد ماني ان دا en fait qu'est-ce que ça nous dit que ce qui fait que donc la, la, la stratégie qui va pouvoir peut-être vous aider c'est si vous avez une énergie dix fois plus importante dans le positif que l'énergie négative, vous avez dans le négatif, vas-y, l'énergie positive. <t> en>, en gros, je se tombée sur le net que les gens sont rassemblent après la pandémie, pas la tinoquartina ou la baisse Quel que soit le problème, les personnes, qui au contraire, après un coup dur, ils se sont transformés avec quelque chose de positif. En plus, mettre une ambiance, une ambiance un agréable. Peut-être mettre, je ne sais pas moi, ce qu'il aime votre mari. Est-ce que c'est le Coran, c'est -ce la musique, est-ce que euh, une série sympa euh, sur l'entrepreneuriat, est-ce que c'est des documentaires intéressants pour, euh, sur la réussite, Mais Moïse, vous créez une ambiance et vous une énergie très forte, dix fois plus forte que sa peur de l'insécurité. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré. Donc, vraiment, c'est le rassurer. Lui disait, il dit aussi, écoutez, on est déjà passé par pire que ça, au Shofna Essayez un petit peu de le recadrer, de le remettre un peu dans sa réalité. Exact. C'est que pas toujours facile. Alors, on va prendre une dernière petite question. Le temps passe vite à ta présence. Wow un amour, merci. Alors, Gatlik, alors, « Houda, durant tout le confinement, j'ai appris à pardonner et être plus zen à l'aide des méditations. » Euh, ouais. c'est bien. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose par rapport à la méditation, euh, les ben, Dans le temps, dans le temps, quand on parlait de méditation, on entendait parler de ça. De ouais. ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir le bavardage mental, hein, la cacophonie à l'intérieur de la tête. La méditation permet un petit peu. On arrête de penser un moment pour pouvoir laisser de la place à d'autres choses c'est comme vous connaissez, Einstein avait dit moi je vide ma tête pour que quand il y aura une bonne idée elle trouvera de la place ça c'est bien ça je je vide ma tête c'est la science la méditation un peu les le nettoyage Il une idée une idée et puis Alors, juste une chose, pour indication, euh, euh, qu'est-ce que tu leur conseilles comme rituel par rapport à la méditation ben, De préférence le matin, évidemment, comme beaucoup le font. Mais de toute façon, déjà, on fait un peu de méditation. c'est une sorte de méditation. C'est une sorte, on arrête un peu notre mental et on se met en connexion avec qui a de plus grand ma, c'est Donc la méditation, effectivement, le matin, c'est une très bonne chose. Par contre, il y a une méditation euh, aussi qui est euh, euh, pleine conscience où on peut rentrer avec des mantras. Par exemple, juste la respiration. Alors, par exemple, la personne tout à l'heure qui a parlé d'insécurité, elle peut, elle inspire. J'inspire la confiance et j'expire le doute. Vous voyez ce que je veux dire À chaque fois qu'on inspire, on inspire ce qu'on veut et on expire ce qu'on ne veut pas. J'inspire... J'inspire la sécurité, j'expire la peur. Et le faire plusieurs fois, rien que ça, hein, c'est une sorte de petite méditation, ça peut, plusieurs fois par jour, à chaque fois que vous en aurez besoin, juste inspirer ce que vous voulez, et expirer ce que vous ne voulez pas. Rien qu'à faire trois, quatre fois, je vous assure que ça, ça amène énormément d'apaisement et, et, de, et de paix intérieure, si on peut appeler ça comme ça. Excellent. Excellent. Ben, Écoute, Léla, merci beaucoup. Merci, alors sauf Leïla vous avez le est-ce qu'il y a des, un site internet ou la, des euh, pages de YouTube ou la Facebook ou la Instagram pour que les gens te interagissent avec avec plaisir. Plaisir. Avec le... Bien sûr avec plaisir avec plaisir bah, j'ai j'ai Facebook y est Leïla et Leila c'est là là avec des cheveux j'ai plein de cheveux <rire> j'ai ma petite fille sur les épaules pour ceux qui ont c'est une, une la... photo Voilà, j'ai les bras ouverts. J'ai ma petite fille sur les épaules, donc dans la nature. Vous la reconnaîtrez. Excellent. Excellent. Super. Ben, tu à aller, Klaïla, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. J'espère que ce live a été très utile. On va le télécharger dans pas longtemps, Radjindirou, Inch'Allah, dans tous les jours prochains sur le feed, si vous avez besoin, on l'a donné à moi, a les outils je vous suggère peut-être de le réécouter de prendre des notes et surtout de passer à l'action et d'appliquer merci beaucoup internet, juste une toute petite, petite oui. phrase comme moi, qui m'a un jour changé la vie c'est un auteur inconnu qui a dit le, la, la, la, le dernier jour de notre vie lorsque la personne que nous sommes va partir elle va croiser la personne qu'on qu aurait pu être et ça, ça fait réfléchir pour qu'on change Algola, elle est mine, on va rester là voilà, enfin bon, pas dans les termes je l'ai fait un peu à ma manière, je veux dire le, le dernier moment de votre vie lorsque la personne que vous avez été va passer, elle va croiser la personne que vous auriez pu être alors c'est dommage de ne pas être la personne qu'on aurait c'est dommage, mais c'est est une excellente occasion pour vraiment comme ils disent voilà. <laughs> <laughs> <laughs> Merci beaucoup. beaucoup. Merci, c est c est <inaudible> Merci beaucoup. Merci c'est moi. Voilà. Jusqu'à Merci beaucoup.